Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, euh, je vais te raconter quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Euh, quelque chose qui, à chaque fois que j'y pense, me fait plaire. <rire> à chaque fois que j'en parle, je plaire. <rire> Mais rassure-toi, cette fois-ci, je ne vais pas pleurer. Donc, laisse tes mouchoirs ailleurs, tu n'auras pas besoin. <rire> je vais te poser le décor. Caroline est dans sa chambre. Et euh, du coup, je me préparais pour euh, aller travailler. Donc, c'était avant le confinement. Je te raconte ça maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste que depuis 2-3 semaines... J'ai ça en tête qui me dit raconte, raconte, raconte, raconte aux gens, raconte aux gens, ça va faire du bien à quelqu'un, raconte, raconte, raconte. Donc, quelqu'un, écoute, s'il te plaît. Moi, je suis là, comme ça, en train de me préparer. Et il y a mon lit en face. Et puis, par là, par là, il y a de l'espace et tout. Et je vous dis, les gars, <rire> c'était trop beau. J'ai ressenti euh, un regard posé sur moi. Et je me suis tournée. Et j'ai vu. J'ai vu Jésus qui me regardait avec un regard qu'on m'a jamais regardé auparavant, c'était vraiment, regard amour, de tendresse, j'ai senti de la tendresse, j'ai senti de l'amour, c'est incroyable, c'est vraiment, enfin, c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose, en fait, euh, j'étais là, j'ai rien demandé, <rire> j'étais pas en, en recherche, mais Jésus a voulu, bah, me venir et me montrer sa présence, me faire, Connaître sa présence, me, me partager et me donner cet honneur okay, de, de le voir. Vous comprenez quand je dis voir, je ne dis pas j'ai vu Jésus, je ne peux, peux pas te le décrire comme il est. <rire> je ne peux pas te le décrire comme il est. Mais Jésus était là dans ma chambre. Il est toujours là, je te parle, je suis là parce qu'il habite en moi, tu vois. Donc partout où je suis, il est. Mais euh, c'était autre chose, c'était autre chose. Et euh, bien évidemment, votre sœur, elle a fait quoi? Elle a pleuré. <rire> elle a pleuré. Mais j'ai pleuré. Je souriais. J'étais heureuse. Je l'ai écrit forcément. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Tous les beaux moments, tout, toutes les promesses, tout ce que vous vivez avec Dieu de fort. De moins fort. Mais en tout cas, apprenez à écrire un peu vos expériences avec Dieu pour ne pas oublier. Mais bref, tout ça pour dire ça. Enfin, je voulais vous raconter cette expérience parce qu'elle était juste... Waouh, <rire> elle était juste waouh Et euh, Jésus il nous aime vraiment Ce regard que j'ai vu Qu'il a posé sur moi Alors que j'étais simplement en train de faire mon sac Pour aller travailler Personne n'a jamais posé ce regard là sur moi J'ai jamais autant Ressenti de l'amour En si peu de temps J'aimerais bien Qu'en commentaire vous puissiez euh, mettre soit un mot d'encouragement Pour quelqu'un qui, qui serait là en train de lire Qui décide d'aller lire les commentaires Un mot d'encouragement Qui dit à la personne qui lit ce commentaire Combien Jésus l'aime trop Beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup Comment cette personne est précieuse aux yeux de Dieu Parce que vraiment C'est le cas <rire> C'est le cas C'est le cas c'est trop le cas. Et je vais arrêter la vidéo ici. Je te bénisse. Et euh, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. <rire>